Ou quoi, ou quoi bien ou quoi T'habites dans le coin ou quoi Bien <rire> ou quoi T'habites dans le coin ou quoi chicken, j'espère que vous allez bien Bien dans cette nouvelle vidéo oh. Vidéo oh. Vidéo, oh. vidéo. Oh. vidéo. <rire> Bref, petit craquage, je suis contente, je suis bonne humeur. Il me reste un examen à ma... Mba. En parlant d'examen, la petite vidéo sera une vidéo ré récapitulative. Récapitulative en français Bonjour Je vais vous parler de la licence en exgé. Pour les Français, vous dites licence. Nous, on dit le bac en éco-gestion. Parce que je sais que c'est une vidéo qui vous intéresse. Mais à ah, mort, mort, mort. alors que tout le monde veut faire EG. Enfin, éco-gestion. Bref, les petits chickens, si la vidéo vous intéresse, vous êtes prêts à recevoir les conseils, une explication de mon parcours, je me réorienter aussi. Bref, je vous expliquerai un peu tout. Vidéo à moitié structurée, en tout cas du dé au début. Bref, intro longue comme... Bamako, Luxembourg, c'est pas grave, restez pour la suite. <rire> L'exemple, c'était Bamako, Luxembourg. Ok, un petit chicken. Donc j'avais déjà fait une petite vidéo dessus. Apparemment, Et du coup, peut-être que je vais me répéter, mais euh, on est deux ans plus tard, je pense. Donc euh, vous allez avoir mon regard extérieur par rapport à cette licence, vu que je ne suis plus en éco gestion. Là, je vais vous expliquer donc. L université un petit peu comment ça fonctionne et que j'ai les cours qu'il y a, euh, moi mon parcours. Bref, je sais même plus par quoi, j'avais dit que je commençais du coup. Euh, donc l'uni, vous savez comment ça fonctionne, je pense, ou pas, si jamais, ben, je vais là, vous expliquer. Donc, euh, on commence mi-septembre, en tout cas, je parle par rapport à la Belgique, à moi je suis à là voilà. mi-septembre, donc euh, t'arrives, moi ça fait déjà quatre ans que j'ai commencé l'université, ma foi, euh, donc... Grosso modo, vous avez deux quadrimestres. Premier quadrimestre qui va de mi-septembre à mi-décembre avant d'avoir les examens qui sont en janvier. Enfin, vous avez du coup, après en mi-décembre, le blocus qui dure deux semaines, puis les examens qui durent deux à trois semaines. Ça dépend. Bon, euh, vous n'avez pas examen tous les jours. Hein. Vous pouvez vous avoir avez examen lundi, mardi, puis après la semaine pro. Enfin, ça dépend vraiment de votre horaire. Ensuite, donc vers euh, 25 janvier, vous terminez. Et puis vous avez euh, une semaine de congé, et vous revenez, vous reprenez genre mi-février, enfin 5 février, vers le 3 ou 3 à 5 février, ça dépend vraiment du calendrier, donc euh, pour le deuxième quadrimestre, et le deuxième quadrimestre va donc de février à fin mai, voilà, fin mai généralement, vous commencez à avoir vos premiers examens vers la fin mai, 29 mai, 31 mai, etc. À l'université, vous avez les cours magistraux et les TP, voilà, il y en a qui disent TD, moi je je crois, le LB, des, nous, CTP, donc, travaux, pas très pratiques, donc, les cours magistraux, ben, c'est tous les cours qui se passent en amphithéâtre, grand amphithéâtre, vous êtes 400, 500, ça dépend vraiment de l'option, euh, vous êtes à Dugassi, le prof qui parle, parfois qui lisent leurs slides, parfois qui connaissent tellement leur cours que, voilà, c'est fluide, vous n'avez pas que des profs francophones, vous avez des profs euh, qui parlent français, mais qui ne sont pas francophones, donc ça se sent à l'accent, etc., bref, on s'en fout, de, généralement, tout va bien. Les slides sont soit mis à l'avance sur une plateforme qui s'appelle chez nous Moodle, donc vous pouvez les télécharger à l'avance, les imprimer ou soit comme vous voulez, ou juste suivre en direct en cours. Soit le prof met les slides après, peut-être pour permettre pour enfin pour que les élèves soient plus concentrés en cours. Je sais. Pendant moi cette année. Dans beaucoup de cours, les slides étaient mis après, donc tu allais, tu tapes et, et après tu as, as les slides récapitulatifs, du coup tu peux te mettre en ordre ou pas. Bref. Moi en écho, donc j'avais anglais qui est au premier quadrimestre, maths au Q1, compta Q1, éco donc économie politique au premier quadri, histoire économique sociale premier quadri, séminaire au travail universitaire en éco et gestion premier et deuxième quadri, c'était un travail au premier quadri, puis l'examen le, au deuxième quadri, donc bref. Informatique en économie et gestion au premier quadril. Ensuite au deuxième quadril j'avais psychologie, statistique, ma phobie, ma phobie. Je sais que vous ce qui vous stresse beaucoup c'est les maths les stats mais on va y revenir. Vous en faites pas. Suivez step by step. Donc ensuite comme je vous ai dit j'avais séminaire au deuxième quadril, sociologie et anthropologie des mondes contempor contemporains, sciences politiques, droit public et privé et néerlandais. Néerlandais c'est donc la deuxième langue. Euh, certains peuvent prendre allemand ou espagnol. Yeah. Bref, euh, par rapport du coup à tous ces cours, ben dans l'ensemble ils sont pas très difficiles, voilà. Mais en fait, en éco-gestion, il faut de la régularité, je pense, comme dans toutes les études universitaires. Mais il faut beaucoup de régularité. Vous devez bosser vos cours. Franchement, tout le monde le dit, mais c'est vraiment vrai. Alors, vraiment, je ne vous dirais pas de rentrer tous les soirs et travailler. Mais si vous pouvez le faire, faites-le. Je vous jure. Vous vous dites que vous n'avez pas le temps, que c'est, oh non, je crevais, quoi. Mais ça change tellement tout. Déjà, allez en cours. Allez en cours. Allez en cours, les gars. C'est méga important. Parce que je vous jure que vous le ressentez quand vous étudiez vos examens. Quand vous étudiez vos cours en blocus ou même... Eh bien, vous vous rappelez de ce que le prof a dit. Vous avez des flashbacks et ça permet d'appréhender la matière et de la comprendre plus facilement. Sur ma vie, aller en cours, c'est vraiment important. Maintenant, si vous voyez, vous allez en cours une, deux fois, vous voyez que le prof lit ses slides et donc il n'y a pas de nouveauté, qu'il ne rajoute rien, tu n'as pas besoin d'aller. Du coup, tu peux rester chez toi et travailler tes autres cours. Néanmoins, je vous conseille d'aller à tous vos cours au moins deux à trois fois. Et après, vous voyez, si en cours, vous voyez que le prof ne fait que lire ses slides, vous lui envoyez un mail ou alors en intercours. Donc, pendant la pause de allez lui demandez, monsieur, est-ce que, est que les slides, il y aura des informations en plus des slides euh, Par rapport à ça, vous, en, vous, vous envisagez de venir, au prend compte, mais je vous conseille d'y aller. Maintenant, par rapport aux maths au stade, moi, il faut savoir que j'avais un très bon prof de maths en secondaire, du sens, il a fait, il avait eu un doctorat et tout, mais il n'était pas pédagogue. Donc, il ne savait pas enseigner. Je vous assure que ça m'a porté préjudice. Prof, génial, super sympa, adorable, mais je n'ai pas hacké, acquis les bases, on va dire. Voilà. Il ne faut pas avoir un niveau euh, maths 10 heures, mais j'étais quand, quand même en économie en secondaire, donc j'avais quand même 5 à 6 heures de maths, je pense. Mais je suis arrivée à l'uni, je me suis sentie carottes Donc, si vous partez déjà avec des lacunes en maths, franchement, faudra bosser, prendre des cours particuliers, parce que c'est pas non plus un niveau. Euh, on n'est pas non plus en économétrie, mais les maths sont pas non plus faciles en énigmes. Enfin, moi, pour quelqu'un qui avait, c'est pas que j'aimais pas les maths, mais c'est que j'avais des difficultés en maths. Mais tu dois être assidu. Tu vas à tous les cours, tu vas au TP, donc aux travaux pratiques, qui te permet de euh, faire des exercices, de voilà, poser tes questions, etc. C'est pas dans toutes les matières, généralement les langues, il y a d'office des travaux pratiques en langue, enfin, oui. De toute façon, les cours de langue sont en les cours de langue, bah ben, les cours de langue sont en TP en fait, c'est les TP, les cours de langue sont en TP. Il y a pas de cours, il n'y a pas de cours en auditoire pour les langues, si je me rappelle bien. Ouais, bah oui, c'est que des classes de TP, vous êtes euh, 20, 30, ça dépend. Mais après, tu as des autres cours, comme par exemple maths, où tu as des TP, donc ça veut dire qu'on vous donne des exercices à faire, vous venez, vous les faites à la France, vous venez en TP, vous corrigez, vous pouvez poser vos questions maths, stats, etc., et plein d'autres cours. Bref, donc, les gars, si vous êtes chaud patate en maths, en statistique, moi, statistique, j'ai fait trois ans en écho, hein. j'ai réussi une statistique que cette année, en, en info comme parce que je suis passée en communication. J'ai réussi que stade et stade. stade c'était trop chaud. Après, je ne m'étais pas donné les moyens à 100% en Mais stade, c'est chaud. Moi, je préfère mettre à stade, je vous le dis déjà. Donc, voilà. Euh, maths. je ne vais pas vous faire peur. C'est pas impossible. Avec la détermination et la volonté, on peut toujours y arriver. Mais vous devez bosser. Si vous n'avez pas été en maths en secondaire, donc secondaire, c'est lycée euh, pour vous les Français, prenez des cours particuliers. En tout cas, faites des exercices, aidez-vous de YouTube. Moi, je me suis méga aidée de YouTube. Toutes les matières, les parties du cours que je ne connais pas, bah, voilà. Donc, moi j'ai doublé ma première année. J'ai eu 36 crédits. Voilà. Vous savez, enfin, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais une année comporte 60 crédits. Donc, à chaque matière, chaque matière vaut des crédits. Donc maths, 6 crédits, stats, 5 crédits, euh, je ne sais pas moi, psychologie, 5 crédits, etc. Et en tout, ça fait 60 crédits. Pour réussir et passer en classe supérieure, tu dois avoir 45 crédits minimum pour réussir et être en deuxième avec des cours de première. Donc, 45 crédits minimum. Pour rater, mais pouvoir anticiper des cours de deuxième, tu dois avoir 30 crédits minimum. Moi, j'ai raté ma première année avec 36 crédits. Donc, ça veut dire que j'étais en première. Mais je pouvais avoir des cours de deuxième. Je vais vous nommer les cours que j'ai raté. J'ai raté néerlandais avec 9 donc, 9. donc, 9 sur 20. Et il faut avoir 10 pour réussir. Voilà. Donc, Généralement, tout est sur 20. Voilà. J'ai raté néerlandais avec 9 sur 20. Donc, à un point. Stat avec 4. Comptabilité avec 9. Donc, comptabilité maths hein, aussi. Math avec 7. Et psychologie avec 8. Et franchement, ça m'a fait du mal en revoyant parce que j'ai été euh, mon ordi pour revoir mes grands. Je me suis dit, putain, si j'avais. Au final, je ne regarde pas parce que je kiffe vraiment mes, mes études de maintenant. Je kiffe euh, communication et euh, je suis faite pour ça un ma bébé et j'adore. Mais je me dis, tu j'avais eu 10. T'imagines, oh, donc on a rendu 10 compteurs. 10 en psycho puisqu'en vrai, 9, 9 et 8. Enfin, c'est easy quoi. C'était vraiment. Bref, c'est pas grave, pas revenir sur le passé, juste apprendre de ses erreurs, bosser. Voilà, bosser, c'est le mot, le, le mot du jour. Donc j'ai raté. Donc j'ai eu 36. Il y a des travaux. Ça me réveille tous les matins. C'est horrible. Je pense que vous, attendez, vous entendez le camion de poubelle là. Bref, je ne sais pas ce qu'ils foutent, mais ça me gave. Vraiment, hein impossible d'étudier, dormir, surtout. Bref. Donc j'ai raté avec 36 crédits sur 60. Donc voilà, comme je vous dis, j'ai pu anticiper, etc. Bref, donc j'ai fait une deuxième première. Et de là, j'avais pu prendre des cours de deuxième. Donc euh, j'étais toujours en première, mais j'avais des cours de deuxième et j'ai aussi, aussi pris des cours de troisième. J'ai pris droit économique, euh, fis, droit économique et fiscalité que j'ai réussi. Comptabilité 2, que j'ai arrêté avec 9. J'avais quoi et J'avais toujours mes cours de maths et stats. Donc, il faut savoir que c'est lors de ma deuxième première que j'ai réussi mon cours de maths, mais que j'ai toujours raté stats. Bref, finalement, j'ai réussi ma première. Je suis passée en deuxième. Donc, l'année passée, j'étais en deuxième. C'est l'année euh, la plus catastrophique pour moi parce que j'ai vraiment pas réussi beaucoup. C'était vraiment une année de merde pour moi. Il y a vraiment juste les vacances qui m'ont fait m'évader. Et donc là, j'avais maths 2. De... Il y avait microéconomie et macroéconomie. Franchement, les gars, euh... macro-micro. Faut s'accrocher, les gars. Faut s'accrocher. Faut s'accrocher. C'est pas impossible, mais. Économie, tout le monde se dit argent, etc. Ouais, mais avant d'avoir l'argent, il y a surtout la persévérance, être obstiné, euh, vaillant, travailleur. Il faut vraiment se donner les moyens de réussir. Beaucoup de travail, mais ce n'est pas impossible, les gars. Ne désespérez pas, c'est vraiment ce que vous aimez. Donnez-vous enfin, donnez les moyens d'y arriver. Quoi. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du, coup, euh, du secteur, donc des secteurs dans lesquels vous pourrez travailler. Donc, euh, banque, administration publique, audit dans les institutions nationales et les services d'études économiques. Quoi. Ensuite, les fonctions. pourraient euh, donc, dans le domaine de la finance, comme expert comptable, euh, expert consultant, marketing. Alors, on pourrait faire marketing. Je suis désolée de tout le bruit. Euh, le top management, je lis parce que, voilà, j'ai pris euh, ça sur le site de mon école. La stratégie, et euh, comme économiste. Il faut savoir que donc, vous avez le bac, mais après, votre bac en EG donc licence de vous ne pourrez pas travailler hein, parce que vous n'avez pas assez d'acquis et tout. Vous n'avez pas acquis, assez d'acquis d'apprentissage. C'est hyper généraliste. Donc, vous allez devoir faire un master pour vous spécialiser dans une section. En deuxième année, nous, on a ce qu'on appelle des mineurs. Donc, ça veut dire que vous avez votre majeur, donc vos cours principaux de votre option. Et ensuite, c'est pas dans toutes les facultés, mais en économie et gestion, vous pouvez prendre une mineure. Donc, c'est-à-dire... 30 unités d'enseignement, de je pense qu'on appelle ça comme ça. Donc, vous pouvez prendre 30 crédits en plus. Ce n'est pas vous pouvez, c'est vous devez, vous êtes obligé. Donc, comme mineur en éco, vous pouvez prendre une mineure en euh, esprit d'entreprendre. Donc, il vous explique un petit peu, euh, vous parlez beaucoup des petites, moyennes entreprises, etc. C'est le monde de, de l'entrepreneuriat. Vous pouvez prendre en communication. Moi, c'est ce que j'avais pris avant de changer, de faire mon switch. Donc, j'avais pris une mineure en, quand j'étais en deuxième. En euh, communication, vous pouvez prendre une mineure en sciences politiques, en, bref, euh, développement durable, etc. Il y a plein de mineures, vous voyez, celles qui sont accessibles par rapport à votre bachelier, donc votre licence. Pour les Français, nous, on appelle ça un bachelier, donc voilà. Par rapport au bachelier en éco-gestion, ben, vous avez tac, tac, tac comme mineure disponible. Par rapport au bachelier en sciences politiques, vous avez tac, tac, tac ta comme mineure disponible. En deuxième, tu dois apprendre 15 crédits, donc, 3 cours, trois ou quatre cours, ça dépend de à combien de crédits valent les cours, quoi. Mais généralement, euh, c'est donc 3 cours en deuxième, puis 3 cours en troisième. Ce qui te fait un total de 30 crédits de mineurs. Et ces mineurs peuvent faire que dans ton master, tu te diriges, ben, du coup, dans un master... En, euh, si, tu prends, si tu as pris une mise en sciences -po, ben science politiques, même si as pas, tu n'as pas du tout fait ton cours sur sciences politiques, tu as quand même eu des cours en sciences politiques qui font que tu pourras te diriger en, en master en sciences politiques ou alors en master en gestion approfondie ou en master en communication, etc. Bref. Donc voilà, moi mon bilan a choix, froid, assez. Franchement, éco, c'est une bonne option. En tout cas, Lucia, c'est une bonne option. Est-ce qu'on apprend beaucoup Oui, on apprend, pas mal si tu es focus et que tu te donnes les moyens de suivre les cours, tu apprends quand même pas mal de choses. Maintenant, est-ce que les cours m'intéressaient Non. Je ne mens pas vous mentir, non. Pourquoi je dis non Vous allez me dire, mais parce que tu as raté que tu dis non Non, parce que là, je suis en communication, et je peux vous dire que les cours m'intéressent vraiment. c'est pas du tout une critique ou quoi. Hein, c'est ni Ce euh, n'est pas, pas une comparaison en mode méchante ou quoi, mais c'est juste un avis par rapport à une certaine option qui euh, m'a plu. Parce que, euh, j'avais fait économie en secondaire et que je ne voyais rien faire d'autre. Pourtant, avant d'arriver à l'université, j'hésitais entre communication et économie, mais je me suis dit, non, je fais la bête parce que je me suis dit, écho, je fais écho, je fais écho, je fais écho, je prends écho, communication, tout le monde va de commune, hein, alors que les gars, qu'est-ce que tu t'en fous qu'on va de commune Tout le monde dit oui, commune, c'est des études faciles et tout, mais venez, venez, vous verrez. Ce n'est pas facile, mais franchement, bon, ce n'est pas difficile non plus. Mais il faut aussi étudier, ne hein, croyez pas. Hein. Bref, donc éco, euh, j'ai pas aimé les cours. Voilà, j'ai pas aimé les cours. Euh, j'ai aimé quelques cours. voilà, mais j'aimais plus les cours qui n'étaient pas dans mon offre sur ta capté, pas. Bah, j'aimais plus mes cours en communication. J'aimais plus les cours en droit. J'aimais plus les cours en psycho que les propres cours d'éco qui sont euh, maths, stats, etc. Ou macro, micro. Euh, j'aimais pas du tout. Moi, euh, c'est mon expérience. J'ai pas apprécié. Je regrette pas. Parce que euh, j'ai rencontré des gens. <rire> je ne regrette pas parce que j'ai rencontré des gens exceptionnels. Je me suis fait ma bande d'amis. Je ne regrette pas. Et je si c'était à refaire, j'aurais toujours fait écho. Il ne faut pas regretter son parcours. On m'a pas mis le couteau sous la gorge, J'ai choisi cette option parce que je la voulais. J'ai rencontré des gens. Les cours étaient quand même intéressants. J'ai pu. Voilà. Mais ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait. Du coup, cette année, je me suis réorientée. Arriver en communication, bon, je vous ferai peut-être une vidéo à part parce que ce n'est pas du tout, du coup ça n'a rien à voir avec Echo donc on ne va pas. Mais en gros, quand vous vous réorientez, ben, ne vous dites pas que oui j'ai perdu euh, du coup trois ben, ans pour ma part. En écho, tu n'as pas perdu parce que les crédits que tu as acquis, ben, ils, te, ils peuvent, dans certains cas quand il y a des compromis, communs, ça peut te servir de dispense. Du coup ça fait que moi cette année j'ai eu beaucoup de dispenses parce que j'avais réussi ben, psychologie, j'avais réussi euh, sciences politiques. Euh, tu vois, j'avais réussi, euh, des, je sais pas, j'ai eu plein de, de dispenses cette année, j'ai eu genre euh, 34 crédits de distance, tu vois, de dispenses, ce qui n'est pas mal, hein, c'est pas mal non plus, mais j'ai dû recommencer en première en euh, communication. Si vous voulez que je vous en parle, dites-moi, je vous ferai une vidéo spéciale sur ma réorientation, mais si je peux vraiment vous donner des conseils, euh, soyez vraiment hyper scolaire voilà vous pouvez kiffer hein, parce que ici à loin la neuve c'est la foire la fête la rumba la ramba mais restez focus vous êtes venu à l'université pour un objectif obtenir vos diplômes apprendre donc ne vous laissez pas distraire ne vous laissez pas endormir par les fêtes les fiestes, les ceci les cela les ou la la bah parce qu'au final moi j'ai beaucoup de regrets au final parce que oui et non, mais ça m'aurait fait plaisir de finir mon bac, bac 3, avant de changer. Au moins, tu as le bac, bac 3, même pas pour les apparences, mais pour la fierté, bac 3, et après tu changes parce que tu t'aimes pas. Mais c'est nul de dire que tu as passé 3 ans, tu n'as même pas eu ton bac, et après tu recommences. Ce n'est pas grave. La vie, chacun va à son rythme, pas trop traîner non plus. Je ne veux pas vous mentir, quand je vois qu'il y a des gens qui sont déjà en master, ça me... je suis contente pour eux mais. Parce que je me dis tu aurais pu être dans le même cas mais c'est pas grave chacun son parcours ne vous comparez pas aux autres allez à votre rythme donnez-vous les moyens de réussir moi c'est ça qui a fait que ben, je suis déçue de moi parce que je ne me suis pas vraiment donné les moyens mais peut-être parce que ça ne me plaisait pas aussi mais aussi si tu te donnes pas les moyens tu peux pas savoir si un truc te plaît avec du recul ça me plaisait pas ça me plaisait pas et je suis contente d'être en, en communication parce que c'est vraiment ce que je, vraiment j'aime beaucoup et je dis pas ça pour me convaincre ou quoi faut vraiment faire ce que vous aimez renseignez-vous vraiment euh, aller à des salons, des forums et tout, euh, regarder des vidéos, regarder les grilles, les options que vous voulez prendre, des cours, etc. Mais surtout, ne vous laissez pas décourager parce que vous êtes nul en maths ou parce que si vous voulez écho, vous voulez faire écho, faites écho, faites éco gestion. C'est parce que tu es nul en maths que tu ne vas pas réussir en cette option « faux usage de faux ». Bref, le chicken, j'espère que cette vidéo qui est assez longue vous plaira. Euh, likez, commentez quand même, hein, abonnez-vous s'il vous plaît parce que ça m'a quand même pris du temps de la préparer, même si elle n'est pas hyper préparée. Même, ça me prend quand même du temps de vous expliquer, de maquiller, tout bref. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bien ou quoi